de ne pas omettre le partage d'expérience, mmh. de consulter ce qu'ont fait les gens, comment ils ont vécu leur leur départ, leur Excellent. arrivée aussi. Et, et donc oui, c'est ouvert.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 Euh, il y a une libre circulation des travailleurs en Europe et il y a par ailleurs évidemment euh, des attraits pour un certain de destinations euh, hors de l'Europe d'un certain nombre de publics qui sont ceux que nous suivons. Euh, les euh, demandeurs d'emploi développent de plus en plus des projets euh, internationaux, des projets de mobilité pour aller travailler dans des périodes courtes ou plus longues dans un pays européen ou dans un pays étranger et nous souhaitons les accompagner et répondre à cette demande.